Malgré toutes les crises successives, le régime algérien a pu assurer sa survie, mais cette fois-ci. Plusieurs politologues et experts en géopolitique le reconnaissent, le régime algérien est un cas inédit et étonnant car il réussit à chaque fois à assurer sa survie malgré les graves crises systémiques auxquelles il est confronté. Choc pétrolier de 1986, émeute d'octobre 1988, décennie noire au cours des années 90, printemps berbère de 2001, émeute de janvier 2011, printemps arabe de 2011, jusqu'à 2014, Irak de février 2019. Le régime algérien a survécu à toutes ces épreuves en dépit de ses graves dysfonctionnements. Face à la crise sanitaire de la Covid-19 et la profonde crise financière née dans son sillage, le régime algérien sera confronté, une nouvelle fois, à un examen final qui engagera son avenir. Mais jusque-là, le régime algérien a pu, tout de même, s'en sortir avec, certes, beaucoup de dégâts sur le développement du pays, avec 1,3 million de barils produits par jour. L'Algérie était le troisième plus grand exportateur africain de pétrole brut en 2017. Cette capacité de production est en chute libre et depuis 2019, l'Algérie produit moins d'un million de barils par jour. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la production pétrolière algérienne a baissé à moins de 900 000 barils, voire 800 000 barils par jour. Le choc économique est terrifiant pour l'Algérie depuis 2020. Mais le régime survit encore et tente de résister tant bien que mal même s'il ne dispose, du moins jusqu'à maintenant, d'aucune stratégie qui peut lui assurer une relance et de nouvelles ressources financières. Cette absence d'un véritable plan de relance se traduit, notamment par l'absence de la moindre industrie nationale en Algérie. Malgré des efforts vigoureux pour accroître la capacité industrielle après l'indépendance, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB est passée de 20% en 1980 à seulement 6% en 2014. En juin 2015, les exportations de pétrole et de gaz représentaient 94,3% des exportations totales du pays, faisant de l'Algérie le pays le moins diversifié par rapport à son groupe de PIB. Banque mondiale 2017 et cette situation a perduré jusqu'à aujourd'hui en 2021 où l'Algérie est demeurée un pays. Dans les sciences économiques, l'Algérie est considérée comme un cas d'analyse pertinent des obstacles à la diversification dans les pays riches en pétrole. Mais le plus étonnant demeure la nature à changé du régime algérien malgré toutes les crises auxquelles il avait été confronté. Et pour cause, le régime en place a non seulement survécu au printemps arabe ainsi qu'au Irak, mais il ne sait guerre écartée de son mode habituel de gouvernance autoritaire. Le pouvoir algérien reste encore et toujours hybride avec une forte domination des militaires, et une légère coloration civile avec une classe de dirigeants civils très âgés et peu ouverts sur le reste du monde. Or, à l'avenir, un nouvel élément risque de compliquer dangereusement la vie au régime algérien, et de mettre en péril, sa pérennité ainsi que sa force à surpasser les crises, la démographie galopante du pays. En effet, Gérer et dominer un pays de 30 millions d'habitants est beaucoup moins compliqué que de répondre aux besoins d'un pays de 45 millions d'habitants, voire de 55 millions d'habitants d'ici 2030. L'année 2019 a connu un volume de naissances vivantes dépassant le seuil d'un million de naissances en Algérie pour la sixième année consécutive, quoique légèrement en baisse par rapport à 2018, d'une augmentation significative du volume des décès, et la poursuite du recul du nombre des mariages enregistrés, entamés depuis 2014. Ces nouvelles naissances renforcent la démographie algérienne, et cela signifie qu'il y aura de plus en plus de bouches à nourrir en, Algérie, des jeunes à éduquer et des personnes actives qu'il faut employer et recruter pour leur verser des salaires et leur fournir des conditions de vie dignes de ce nom. Face à ce boom démographique qui émerge derrière une profonde crise financière ayant commencé depuis 2019-2020, le régime algérien va jouer encore une fois sa survie. Et cette fois-ci, il risque d'y laisser des. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.